Bonjour, je m'appelle Lorena, j'ai 22 ans et j'ai été greffée du cœur à l'âge de 6 ans. J'avais une dextrocardie qui faisait que j'avais le cœur à droite. Normalement, on a le cœur à gauche. C'est une maladie qui n'est pas génétique, c'est une maladie qui arrive comme ça au hasard. J'ai le cœur d'un autre. Et c'est toi du coup, c'était un donneur d'organes. C'est une personne qui est morte cérébralement, mais euh, ses organes vivent toujours. Sa famille doit donner un accord pour euh, donner ses organes, euh, si jamais c'est un mineur. Et si c'est une personne majeure, on prélève ses organes automatiquement, à moins que la personne ait stipulé sur un document qu'il ne veut pas prenne ses organes. Tout le monde est un donneur d'organes. Une greffe de cœur, c'est quand on remplace un cœur par un autre qui est plus fonctionnel. Alors la greffe de cœur pour moi était essentielle parce que sinon je manquais d'oxygène. Quand on est mis sur liste d'attente, il y a une priorité aux enfants et du coup c'est pour ça que j'ai été prise assez rapidement en charge. On attend d'avoir un cœur viable mais du coup on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on l'aura. C'est normal qu'il y ait de l'attente avant qu'on soit greffé. Mes parents ont su que j'avais ma formation cardiaque dès la grossesse. Et du coup, quand ma mère s'est réveillée à l'hôpital, à la maternité, elle a tourné la tête et moi, j'étais plus dans le berceau. Il y avait un nounours à la place. Et moi, j'étais à l'hôpital cardiologique. Donc, j'étais pas dans le même hôpital qu'elle. Du coup, avant mes 6 ans, j'ai eu plein d'opérations. Alors, mes parents et les médecins voulaient à tout prix essayer de retarder la grève du cœur ou l'empêcher. Parce que une grève du cœur. On a une durée de vie moins grande que celle des autres. Ben voilà, il peut y avoir des complications pendant les opérations, etc. Mais au final, la grève du cœur était nécessaire. Donc, ben, ils l'ont accepté. Ouais. Pendant l'opération, pour essayer de déstresser un peu, ils sont allés se faire un petit resto pour se détendre. Quoi. Alors, ma mère étant infirmière, elle n'a pas trop eu peur. Et puis, elle savait qu'un cœur, c'était un organe. Donc, euh, ça pouvait bien se passer. Et mon père a eu peur que je ne le reconnaisse pas. En fait, il a eu peur que, euh, vu que je change de cœur, bah que je change aussi de personnalité. Et euh, non, je n'ai pas changé de personnalité. <rire> je pense que c'est un peu un mythe qu'on a autour du cœur. Et au final, un cœur, euh, c'est juste un organe. Je me souviens du moment où l'hôpital est venu me chercher pour aller me faire greffer. J'étais en train de manger des crêpes, et la seule chose dont je me souviens, c'était cette frustration parce que je ne pouvais pas finir mes crêpes. <rire> Vu que j'avais 6 ans, je ne me souviens de pas grand-chose concernant la greffe. Euh, je me souviens d'être allée en réanimation. Je me souviens que j'avais très soif, donc euh, du coup, euh, je ne pouvais pas boire. Donc j'avais juste une petite compresse mouillée que je suscotais. Euh, J'essayais de, de boire tout ce que je pouvais. Et je me souviens surtout de l'ennui. Je voyais plein de dessins animés pour essayer de tromper l'ennui. Après la greffe, je suis restée longtemps à l'hôpital. Ce qui fait que je n'ai pas fait ma rentrée en CP. La maîtresse a mis en place un système de visio où elle avait un ordinateur dans la salle. Et moi, j'étais chez moi et je regardais le cours de chez moi. La primaire a été compliquée. Je ne connaissais pas grand monde. Je me sentais un peu différente des autres. Et après ma grève, quand je suis rentrée chez moi et quand je suis rentrée en cours, tout a repris normalement. À part que j'avais mes médicaments à prendre tous les matins et tous les soirs, rien n'a changé. J'ai vécu normalement jusqu'à mes 11 ans et un jour, à table, à Noël, ma mère me dit « Tiens, tourne la tête, t'as un truc bizarre dans le cou. » Et en fait, j'avais un énorme œuf de poule dans le cou. On est allé à l'hôpital et là, ils ont vu que j'avais un cancer. Donc j'avais un lion et c'était un, un des symptômes du cancer mon nouveau cœur portait ce cancer et vu que j'ai des médicaments qui baissent mon immunité, le cancer s'est déclenché. Ce cancer s'appelle un lymphome de Burkitt. Il a été soigné en six mois, il était pas très dangereux, donc il y avait euh, beaucoup de chances d'y guérir rapidement. Ma mère, donc, qui est infirmière et qui a l'habitude de voir des gens cancéreux, s'est dit « ok, c'est bon, ça va, c'est pas un cancer dangereux, etc. » Mon père l'a très mal vécu. Il a un peu senti que le monde s'écroulait autour de lui. Pendant le cancer, du coup, mes cheveux sont tombés. Donc euh, j'avais la boule à zéro. C'était euh, horrible pour moi parce que c'était vraiment... Euh, mes cheveux, c'était toute ma vie, quoi. Et mon père, euh, c'est lui aussi, fait la boule à zéro pour me soutenir. Il arrivait un jour à l'hôpital et puis, pouf, il n'avait plus de cheveux. Et ça m'a aidé moi à accepter ma, ma boule à zéro. Et un jour, on s'est baladés tous les deux la boule à zéro. C'était aussi pour, pour lui se faire du bien et pour se dire qu'il pouvait m'aider comme ça. Ça s'est mal passé avec les autres enfants en primaire. Ceux qui me parlaient, c'était un peu par pitié, parce que ben, j'étais la petite fille cancéreuse. Il y en a un qui m'a insultée. Il m'a insultée de pauvre fils sans cheveux. C'était sympa. Moi, j'avais pas l'impression d'être différente des autres enfants, mais je pense que dans leurs yeux, j'étais différente parce que ben, j'avais n'avais plus mes cheveux et que... J'avais l'air malade. quoi. Donc j'ai eu une enfance normale. J'étais très timide, du coup, j'avais pas beaucoup d'amis et j'étais pas souvent invitée aux anniversaires. Le fait que j'allais souvent à l'hôpital faisait que j'avais une autre réalité qu'eux. Moi, j'avais la réalité de l'hôpital que eux ne connaissaient pas et du coup, je savais pas quoi leur dire. On n'avait pas vraiment de lien, on connaissait pas les mêmes choses. Quoi. Et je suis arrivée au lycée. Ça a été top parce que je me suis fait plein de potes et d'un coup, j'avais l'impression de revivre. Et un jour, ma mère m'a parlé d'un documentaire qui avait été fait sur ma greffe en 2005. Ça a été réalisé par Marcel Choupard. En regardant ce documentaire, j'ai donc appris plein de choses que je ne savais pas et qui m'ont assez choquée. Ben, j'ai appris que j'avais une espérance de vie plus faible que la normale. Et euh, tu, euh, un jour, je vais devoir me faire regreffer du cœur. Parce qu'un cœur, ça ne tient pas euh, toute une vie. Suite euh, au visionnage de ce documentaire, euh, j'ai été vraiment bouleversée. Et euh, j'ai mis vraiment longtemps à me remettre. Parce que euh, savoir que, euh, que j'allais devoir un jour me faire regreffer du cœur, ça voulait dire plein de choses. Ça veut dire que euh, je vais devoir me remettre sur liste d'attente. Je vais devoir euh, bah, me faire re-greffer, re-avoir une opération, euh, re retourner en réanimation, etc. Et c'est très lourd tout ça. Et euh, surtout, une opération de greffe de cœur, ce n'est pas efficace à 100%. Bon, je me suis totalement renfermée sur moi-même et j'ai déprimé. Et j'ai eu une phase vraiment pas facile où j'ai dû accepter ça, accepter de me dire bon, il y a un jour, je vais peut-être mourir. <rire> Plutôt que, bah, plutôt que ce qui était prévu, quoi. En fait, un cœur greffé fera un rejet un jour. C'est pour ça que je vais à l'hôpital euh, tous les six mois, me faire une prise de sang, etc. C'est pour euh, savoir si le rejet est là ou pas. Et donc, il euh, y a toujours des préventions. Je fais des biopsies tous les deux ans. C'est une petite opération où ils vont euh, mettre une caméra prélever un petit morceau du cœur et voir en fait si tout va bien. Et euh, un jour, tout n'ira pas bien et du coup, euh, mon cœur sera en train de faire un rejet et il faudra que je me fasse regreffer du cœur. J'ai euh, contacté la production qui avait produit ce documentaire parce que euh, je voulais voir euh, le premier documentaire. Le réalisateur m'a contacté, il m'a demandé de mes nouvelles et il m'a demandé si, euh, si je voulais faire un deuxième documentaire en montrant comment est-ce qu'on peut vivre avec une grève de cœur. Ce documentaire a été important pour moi, il m'a fait aller de l'avant. J'ai gardé des contacts avec le réalisateur de ce documentaire, qui m'a fait découvrir le cinéma, et qui euh, a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu m'épanouir dans ce monde-là et à devenir euh, monteuse. Et surtout, monteuse de documentaires. Suite à la diffusion de ce documentaire, j'ai des amis qui ont voulu le regarder. J'avais pas très envie qu'ils le voient parce que c'était un moment où j'étais vraiment pas bien. Du coup, ce que je raconte dedans est très pessimiste. Je voulais que ça reste quelque chose qui soit au public, mais pas vraiment à mes proches. Et ça m'a fait mal au cœur que mes proches le voient parce qu'ils ont dit qu'ils avaient pleuré en regardant le documentaire et tout. Alors que ça va, il faut pas dramatiser non plus et tout va bien, je vis normalement. À la suite de la diffusion du deuxième documentaire, mes parents se sont rendus compte que j'y pensais énormément, à, au futur, à l'opération, etc. Ils ne savaient pas du tout euh, que je pensais tout ça. Et c'est en en parlant avec eux qu'ils m'ont vachement rassurée. Ils m'ont dit qu'une greffe de cœur, euh, les médecins étaient très bons maintenant dans la greffe de cœur, ça se fait depuis longtemps, et que euh, j'ai beaucoup de chances de survie suite à ça, et qu'il ne faut pas dramatiser, que, que tout va bien. Il faut en parler, quoi. Aujourd'hui, je vis normalement, j'ai des amis, une famille, j'ai un copain et j'ai un travail qui me passionne. La greffe n'a pas vraiment d'impact sur mon entourage. Ça en a eu une fois parce qu'il y a quelqu'un qui a souhaité ne pas avoir de relation avec moi parce qu'il avait peur que je parte trop vite, donc il ne voulait pas s'attacher. La seule chose qui fait que je ne vis pas normalement, c'est que je dois prendre des traitements tous les matins et tous les soirs et que tous les six mois, je vais à l'hôpital pour faire une prise de sang. Pour voir si tout va bien. Et tous les deux ans, je dois faire une biopsie. J'ai réussi à surmonter tout ça grâce à l'humour, les amis et ma passion pour le cinéma. J'ai essayé de chercher mon donneur, mais c'est pas une chose à faire. Faut pas faire ça. Je pense que c'est pas pour rien qu'on ne peut pas retrouver notre donneur. J'ai su grâce au documentaire que c'était un petit garçon qui vivait à Marseille. Son cœur vivait encore. Mais euh, cérébralement, il était mort. Et du coup, ses parents ont accepté à donner ses organes. Et, euh, et moi, bah, j'ai reçu le cœur. Mais je n'en sais pas plus. Je pense que c'est mieux comme ça. Parce que retrouver son donneur ou les parents de son donneur, ça doit être un peu bizarre. Je peux vivre une vie normale sans forcément penser euh, bah, à mon donneur. Et je pense que ses parents ont eu un courage incroyable pour donner ses organes. Et je les remercierai jamais assez de ça, même si je ne les connais pas. Donner ses organes permet de sauver des vies. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et personnellement, si je peux, je donnerai mes organes aussi. Franchement, n'hésitez pas. La vie, c'est palpitant. Alors, en fait, euh, une dame entre dans un magasin et elle euh, demande au vendeur, puis-je essayer cette robe dans la vitrine Le vendeur lui répond, gêné, euh, vous ne voudriez pas plutôt l'essayer dans la ハハハハ! <笑><笑>